La recherche de la fraternité, la paix et la justice, voilà ce à quoi les évêques exhortent également le peuple gabonais. Ils l'ont exprimé au cours du message marquant la clôture de leur conférence épiscopale ce dimanche 29 janvier 2023 à Libreville. Nous entendons pardonner à tous qu'ils sont sœurs et frères enfants de la même terre et qu'ils ont tous le droit de rechercher en toute chose. Ce qui contribue à édifier la fraternité, la paix et la justice. Pour les leaders catholiques au Gabon, la préservation de la paix, la fraternité et la justice passent inéluctablement par la place qu'occupent les médias au sein de la société. Ils en appellent à leur responsabilité et à leur sens de l'équité. Aux ordres contribuez à la vérité, à la justice et à la paix. Le Concile Vatican le reconnaît dans les médias, l'une des merveilleuses découvertes techniques inspirées par Dieu et soulignent le bien immense que l'on tire de leur usage. Ils rendent de grands services aux gens humains et contribuent d'une manière efficace au délassement et à la culture d'esprit, ainsi qu'à l'extension et à l'affirmation du règne. En tant que quatrième pouvoir, les médias ont une place déterminante, surtout en période électorale. Car, signalons-le, beaucoup dans cette corporation n'hésitent pas à tirer à boulet rouges, chez leurs confrères ou sur des personnalités, tout bord, confondu.